Fraternelle et patriotique salutation, chers compatriotes. Comme vous venez de voir, je sors là du ministère du Travail et des Affaires Sociales, justement le ministère qui est chargé de gérer euh, toute la question de nos compatriotes, de nos frères et sœurs. J'ai passé quasiment 35 minutes à une heure avec certains responsables, à ce que je sache, comme ils m'ont été présentés, justement autour de cette question. J'ai plaidé la cause de notre... Ils m'ont fait savoir qu'il y a des lois qui ont été votées. Et je fais savoir que ces lois sont de lois injustes. De lois qui ne peuvent être appliquées en cette période et à pareilles circonstances. Je portais la voix de la dignité, qualifiant la Lituanie comme étant un pays d'où on ne respecte ni dignité, ni droit justement des populations spécifiquement venues d'Afrique. J'ai condamné ces attitudes ô combien inhumaines, ces attitudes ô combien irresponsables, qui euh, sont justement en train de ternir l'image, non seulement euh, de leur pays, mais aussi euh, de susciter en nous cette même détermination que nous avons de combattre tous ces pays qui sont en train de mener des politiques contre notre peuple et contre nos populations. Donc j'espère que la voix sera entendue. Il y a justement les coordonnées qui m'ont été euh, remises euh, pour justement continuer à discuter, à s'entretenir autour de ces questions et pour savoir comment est-ce que nous pourrions euh, trouver une solution qui soit une solution acceptable, globale, pour tous. Parce que nous n'accepterons pas une solution qui soit une solution euh, momentanée ou une solution, je dirais, individuelle, mais il faut une solution globale qui permettra justement de restaurer la dignité bafouée de notre et de faire respecter les droits humains. S'il y a de ceux qui resteront, il faudrait que le droit soit respecté, leurs droits soient respectés, les conditions de détention soient allégées. Et ça ligne conformément aux différents tests internationaux qui justement garantissent la liberté et le droit fondamentaux des individus. Et euh, ceux qui n'ont plus rien à faire ici, ils doivent obtenir l'ordre d'équité et de quitter ces pays. Alors mes chers compatriotes, frères et sœurs, je continue la ronde parce que ça c'était la clé. C'est le ministère justement du Travail et des Affaires Sociales qui gère l'ensemble de ces questions comme l'ont fait savoir certains compatriotes hier euh, au cours de ces directs que nous avons réel, euh, fait justement sur ma page euh, TikTok. Salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Je ne suis pas en train de faire ce travail pour que euh, nous puissions... Justement, demander la pitié, demander le pardon de ceux qui nous maintiennent dans ces conditions. Je suis en train de faire ce travail pour que les dirigeants africains comprennent une fois pour toutes le salut véritable de notre mère patrie, l'Afrique et de notre peuple viendra de leur capacité justement à assurer la, le partage équitable de nos ressources et de nos richesses. La capacité justement d'user de la souveraineté, de la pleine souveraineté de nos États, mais aussi de garantir et d'assurer l'autodétermination de nos populations. Je suis en train de faire ce travail pour que ceux d'entre nous qui sont en train encore d'hésiter et qui ne veulent pas prendre dans l'optique du combat, de l'engagement, de savoir que ce n'est que par l'action, l'action puissante, pacifique et non violente que nous réussirons justement à libérer notre mère patrie l'Afrique et ainsi que à permettre à notre peuple d'entamer de, sa marche vers le bonheur intégral. Je suis en train de faire ce travail de circuler de l'Est à l'Ouest de l'Europe pour... Euh, Trouver le chemin du bonheur, le chemin du bonheur pour le peuple d'Afrique, pour trouver le chemin de la paix. Participer justement et édifier au centre et au cœur de l'Afrique, comme je l'ai si bien dit, un arbre de paix. Un arbre de paix qui permettra à notre peuple, au lieu de circuler de gauche à droite, de vivre le bonheur chez nous. Mais nous ne pouvons arriver à ces grands travaux si nous ne sommes pas capables justement de faire les diagnostics de tout ce qui nous arrive. Si nous ne sommes pas capables partout, nous sommes de mener un véritable combat de dignité et de respect. À tous mes frères et sœurs qui sont enfermés ici, dans ces pays la Lituanie, vous devez prendre la mesure de ces combats. Vous devez prendre la mesure qu'il y a d'être déterminés véritablement pour mener ces combats de la libération de notre peuple. Nul ne viendra de ceux où je ne sais d'où pour nous sortir de ces marasmes et de cette situation ô combien déplorable. Mais notre détermination, notre unité, notre capacité d'user de l'autodétermination, de notre droit à disposer de nous-mêmes, notre droit de défendre bec et ongle nos libertés, de défendre bec et ongle nos droits et notre dignité, sera justement le leitmotiv qui nous permettra de sortir de cette situation et qui imposera à l'autre le respect vis-à-vis -vis de nous. Je suis en train de faire ce travail pour que vous compreniez que la solidarité doit être le mot d'ordre pour que vous compreniez, africaines et africains, congolais et congolaises, camerounais et camerounaises, nigériens et nigériennes, qu'il faut lutter dans le respect de lois universellement reconnues, qu'il faut résister, qu'il faut avoir un comportement digne pour imposer à ceux-là de reculer. Je fais la pression administrative et je verrai comment nous allons mener des actions justement pour que nous puissions obtenir la libération de vous tous, parce qu'il n'y a que par l'action rien que par l'action que nous y arrivons. unité, dignité, courage ancêtres, écoutez-nous, ancêtres, protégez-nous ancêtres, exorcisez